Salut la gang, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui on fait la review 223 et on parle ici du Hawaii Heartbreak, The Riff. Et oui, mesdames et messieurs, écoutez, euh, la raison pour laquelle je refais le Hawaii Heartbreak, euh, j'aurais pu attendre quelques temps, j'ai quand même beaucoup de variétés à faire. La Hawaii Break, je l'ai quand même fait, euh, peut-être pas dernièrement, mais quand même euh, il y a quelques mois. La raison pourquoi je le fais là, vraiment maintenant, c'est vraiment pour le comparer avec le fameux Ben Oui. Hein? on sait que c'est le même producteur Afria, le Ben Oui de la marque Poff, qui n'est plus euh, disponible sur le site de la SQDC, qui n'est plus disponible sur les sites, euh, sur les. Euh, dans les succursales, parce qu'ils euh, okay. ont tous été retirés, euh, les produits Poff, parce qu'il paraît qu'il y avait un problème avec euh, l'emballage et ça s'ouvrait trop facilement. Euh, mon pourcentage est un petit peu plus élevé mais quand même similaire euh, on a eu 20.12 ici c'est du headstash. c'est pas un produit mélangé c'est du headstash qui est à l'intérieur et ça aussi c'est du headstash. 20.12 avec euh, ben oui 20.83 headstash aussi donc euh, on va regarder immédiatement si Riff et Petite Puff c'est le même produit je suis convaincu que oui et je suis vraiment content parce que quand on achète un 28 g ici de petite pof, ça donne un très gros rabais. Et moi, j'aime beaucoup le Hawaiian Break. Euh, pourtant, la terpène dominante, euh, c'est le limonène. Euh, ça a un goût particulier. C'est pas comme le pinkouche, Mais j'aime le bas, j'aime le goût. On roule ça immédiatement. Exactement. C'est la même chose euh, que le ben oui, le même Edstache. Donc, euh, Ça a volé, mon jam, ça a volé raide. Écoute, euh, j'ai contenant d'ouvert ici, au moins c'est pas le Hawaii Breaker volé, c'est juste la caméra. Euh... On va regarder ça à la caméra de plus près. Et puis j'ai encore du bain, oui, on peut le comparer un à côté de l'autre visuellement, voir si c'est même pareil visuellement. On regarde ça tout de suite. Alright, gang, on est de retour. Et voici le Hawaii Break de Riff. C'est la même chose que le ben oui. J'espère que ça va être vraiment euh, la même chose qu'il va avoir dans le ben oui en tout temps. Euh... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo sur Instagram. Là, euh, je ne veux pas vous en parler parce que je pas été capable de retrouver ça, cette photo-là. Je ne sais pas où est il a trouvé ça, lui-là. -là, J'ai vraiment hâte de voir là, si le ben oui, ça va rester le Headstash. Ça euh... est devenu mon cannabis quotidien, le ben oui. À cause du prix, hein, c'est vraiment formidable. Euh, ça revient à 18 là, et 72 de 3,5. C'est sûr qu'il faut acheter 28 grammes là, minimum. Mais quand même, euh, vraiment, euh, j'adore, j'adore, j'adore le Awire Break. Ou si vous aimez mieux, présentement, là, le Ben Oui. Qui est tous les deux du Headstash. Du producteur Afria. Alright. On en fait un. Alright gang, c'est le Hawaii Break 27,90, le 3,5. Si tu ne peux pas te payer un 28 g de ben oui, parce que c'est du headstash, pareil comme celui-là. Tu te prends un Hawaii Break de la compagnie Riff. tu vas vraiment satisfait. Euh, peine euh, dominante, limonène. C'est très rare là, que je capote sur un produit avec du limonène. Euh, J'aille pas ça. Hein? limonène, c'est euh, citrus, tout ça. Absolument, j'avais l'impression que le limonène, c'était vraiment euh, pour les satisva hein, qui réveillent euh, qui réveillent, mais celui-là, peut-être que c'est léger limonène, euh, il y a du myrcène, donc peut-être un mélange de tout ça en fait en sorte là, que euh, il est sédatif, il endort. Euh, moi, il m'écrase, puis euh, Il me fait bien gros relaxer. Je suis en face de mon ordinateur en ce moment. Je sais pas si c'est un hybride ou un indica, mais euh, c'est pour un sativa, c'est vraiment euh, côté indica. Là, ça l'écrase. Euh, J'adore le royal Break. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le Hawaii Break, euh, facilement top 10 SQDC. Top 10 SQDC. Est-ce que ça va pas du top 5? rapidement comme ça il y a le pinko de Raphael, il y a le Purps de Grill mais là le Purps de Grill est ce qu'on va le compter encore dans le top 5 à Winman parce qu'il est plus disponible le top le le, le, le Purps de Grill je pense qu'on pourra plus en parler de ça là. je pense que c'est le passé le Hawaii break fait partie du top 5 euh, SQDC à Winman C'est sûr que c'est mon numéro 1 euh, si on parle limonène. Il fait vraiment chaud les amis. Donc euh, cette vidéo-là, c'était vraiment peut-être parler du Hawaii Break, naturellement. Euh, 27,90, euh, 20.83 THC, euh, très efficace, je beaucoup. Mais c'était pour s'assurer, s'assurer que c'était le même headstache qu'on avait avec le ben oui de la marque T Puff, qui est le même producteur AFRIA. All right, les boys, j'espère vraiment que ça va rester comme ça pour le ben oui petit puff, que ça va être toujours là, du headstache à l'année longue. Euh, c'est vraiment le cannabis que j'adore fumer, là, le Hawaii break, le ben oui, c'est la même chose. Donc, euh, je te recommande, essaye ça. Euh, puis, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Donne un pouce, abonne-toi et puis, euh, on continue là-dessus. Ciao.